Prévention de l'exacerbation de la pancréatite chronique et du cancer intestinal. La pancréatite est une inflammation du pancréas. Nous savons que pour la santé générale et pour la santé du pancréas, des choses simples sont nécessaires. Une bonne nutrition sans produits chimiques. Les colorants, arômes, conservateurs, antibiotiques et autres additifs sont indésirables. Pas d'alcool et de tabac. Au moins, leur minimum minimum. Repas réguliers. Comment les produits NSP peuvent-ils vous aider Les produits NSP sont parfaits pour tous ceux qui veulent une prévention active. Prévenir les problèmes est beaucoup plus rentable que de les traiter. Cette approche s'applique également à la santé. Avec des régimes stricts, une violation du régime alimentaire, la motilité musculaire dans le système digestif peut être perturbée. Les muscles sont présents partout dans le système digestif. De la cavité buccale à la toute dernière place. Le péristaltisme et la motilité musculaire sont très importants. Et voici pourquoi, la maladie commence souvent par le lancement de substances dans le sens opposé au bon sens. Ce problème est appelé reflux et peut survenir n'importe où dans le système digestif. C'est le reflux du contenu de l'estomac dans l'œsophage. C'est le reflux de la bile des intestins dans l'estomac et éventuellement dans l'œsophage. C'est une inflammation du pancréas. D'autres causes de pancréatite comprennent des problèmes avec la vésicule biliaire et les voies biliaires. Le L'Oclo favorise la bonne direction dans la promotion du contenu du système digestif. C'est un produit qui aide à maintenir le tonus musculaire et le bon fonctionnement. Le L'Oclo est une combinaison unique de fibres naturelles. Le L'Oclo est un excellent détoxifiant naturel. Nourriture à calories négatives. L'Oclo contient moins de calories que le corps n'en utilise pour le déplacer dans le système digestif. Ceci est essentiel pour un ajustement sain. Villosité intestinale, c'est là que commence le système lymphatique. Et c'est ici qui explique pourquoi le clos fonctionne efficacement comme détoxifiant. Mais revenons à la pancréatite. La pancréatite est une inflammation du pancréas. Les principales causes de pancréatite sont l'alcool et les calculs dans la vésicule biliaire. La pancréatite est dangereuse. À l'intérieur du pancréas, les propres enzymes du pancréas deviennent actives. L'autodigestion du pancréas est dangereuse. Les produits de désintégration pénètrent dans la circulation sanguine et peuvent endommager d'autres organes, même le cerveau. Activation des enzymes à l'intérieur du pancréas. Cela est dû à l'entrée de la bile dans le canal pancréatique, où la bile n'est pas censée être. L'activation doit se produire lorsque la bile et les enzymes pancréatiques, inactives, se rencontrent, ou dans le duodénum. La connexion avec les voies biliaires est directe. Le reflux de la bile dans le pancréas ne devrait normalement jamais se produire. La bile active les enzymes pancréatiques. Normalement, cela se produit dans le duodénum. Si la bile pénètre dans le pancréas, l'activation enzymatique est inévitable. Les propres enzymes du pancréas détruisent le pancréas. L'autodigestion du pancréas est une condition dangereuse. Pourquoi la bile peut-elle arriver là où elle ne devrait pas être les caractéristiques anatomiques des canaux excréteurs peuvent jouer un rôle important. La structure des canaux excréteurs peut différer. Les plus chanceux étaient les propriétaires d'une partition de capital, ce qui exclut presque complètement le reflux de la bile. Selon Wikipédia, les problèmes de vésicule biliaire peuvent affecter négativement l'état du pancréas. Compression mécanique avec de gros calculs dans la vésicule biliaire. Processus inflammatoire. Impact toxique. L'état de la vésicule biliaire doit être aussi proche que possible de la pleine santé. Cela aide à maintenir le pancréas en bonne santé. Comment pouvez-vous aider la vésicule biliaire Lécitine. Avant vous, une explication de la façon dont des concentrations élevées de cholestérol dans la bile provoquent la formation de calculs. La lécitine affecte également, selon le principe, plus il y en a, mieux c'est pour la prévention. Qu'est-ce qui peut lier et éliminer la bile et le cholestérol du corps la bile peut être extraite activement de la bile. Ensuite, dans la lumière intestinale, attachez-le et retirez-le du corps. Ainsi, les voies biliaires sont dégagées. Le corps conserve les ressources. C'est l'économie de ressources qui explique l'absorption inverse de la bile dans l'intestin et son retour au foie. Fixation de la bile dans la lumière intestinale. J'insiste, relure irréversible. Celui qui ne permet pas à la bile de retourner vers le foie. Excrétion de la bile. Soit dit en passant, les excès de graisse, de cholestérol et de toxines sont également éliminés avec la microflore pathogène. Les fibres saines sont une amélioration de la santé à multiples facettes. Le corps crée plus activement de la nouvelle bile, le cholestérol est oxydé plus activement, son niveau dans le sang peut être réduit de cette manière, un apport quotidien constant de fibres naturelles. Quoi d'autre, à part l'oclo, peut être utilisé comme sorbant, Grabeur de graisse les fat grabbers ne sont pas seulement utilisés pour absorber l'excès de graisse. Et pas seulement dans les programmes de perte de poids. C'est l'ensorban qui aide à lier la bile après l'utilisation active d'agents cholérétiques. C'est un excellent sorbant qui aide à lier la bile après l'utilisation active d'agents cholérétiques. Fat grabbers aide à la désintoxication générale, en éliminant les excès de graisse, de toxines et d'agents pathogènes. Le clos et fat grabbers. Créé à l'origine pour aider à gérer le poids corporel et à optimiser le taux de cholestérol. L'Oclo et Fat Grabbers, absorbent la bile, les graisses en excès et les toxines des agents pathogènes, les éliminant du corps. C'est ainsi que l'amélioration du système digestif et la prévention des problèmes du cœur et des vaisseaux sanguins sont liés. Il est bien connu combien d'efforts sont consacrés à la lutte contre l'hypercholestérolémie. Vous pouvez faire des actions simples qui guérissent de nombreux systèmes d'organes dans de nombreux domaines. De nombreux systèmes d'organes, les reins, la lymphe, système immunitaire, recevront également moins de toxines s'il y a des fibres saines dans l'apport constant. On parle donc de prévention. Que doit faire une personne en bonne santé qui ne veut pas accumuler les problèmes de santé Nettoyer périodiquement la vésicule biliaire et protéger le pancréas. Revenons à la vésicule biliaire et au pancréas. Pour que la bile se lie dans les intestins, elle doit y être collectée. La bile doit être activement excrétée. La sécrétion biliaire active est tout à fait possible d'organiser. Magnésium, super euro 3 santé du foie, ils peuvent être utilisés en même temps. Magnésium et super euro 3 Ces produits peuvent être pris en continu. L'IVLs peut être utilisé par intermittence pour améliorer le collagogue. Par exemple, une semaine pour postuler, une semaine de congé. Une heure après le repas avec lequel le magnésium a été pris, super euro 3 l'IVLs. Le bon moment pour prendre des absorbants. Cuillère à dessert, l'oclo et 300 ml d'eau. Ou Fat de 3, 4 capsules et 300 ml d'eau. Ou notre bien-aimé Ultrabium, un sachet et 300 ml d'eau. Lécitine, un gélule à chaque repas, ou deux gélules deux fois par jour. Qu'est-ce qu'il est important de savoir pour les personnes dont la vésicule biliaire a été retirée ou désactivée En plus de la lécitine, Super Omega 3, l'oclo, ou Fat Grabbers, ou ultra abiome Ils ont encore besoin calcium, grépine et microflore bénéfique. Important. L'ablation de la vésicule biliaire est considérée comme un risque supplémentaire pour certaines formes de cancer, y compris le cancer de l'intestin. Vésicule biliaire désactivée. La vésicule biliaire remplie de calcul ne remplit pas sa fonction. Crée essentiellement une situation proche de la gale à distance. Produite et ne pénètre pas dans la vésicule biliaire. En mode 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la bile est versée dans les intestins. Le mécanisme de la carcinogenèse s'explique par l'extrême agressivité des acides biliaires. Ils endommagent la muqueuse et provoquent une inflammation chronique, avec un risque élevé de malignité. La façon dont les mauvaises cellules se propagent dans tout le corps a longtemps été étudiée. Que devraient faire les gens avec une vésicule biliaire non fonctionnelle, ou retirée En plus des mesures de protection concernant le pancréas, des mesures donc protection ciblées sont également nécessaires. Qu'est-ce qu'il est important de savoir pour les personnes dont la vésicule biliaire a été retirée ou éteinte En plus de la lécithine, super oméga 3 loclo, ou fat-grabbers, ou ultra abium Ils ont encore besoin. Cassium, grépine et microflore bénéfique. Cassium avec vitamine D, utilisé pour convertir les acides biliaires en sel. Il s'agit d'une réaction de neutralisation qui permet de réduire les effets néfastes de l'excès de bile sur les intestins. Cassium avec vitamine D. Vous pouvez utiliser un demi-comprimé 6 à 8 fois par jour. Ce mode d'administration permet d'augmenter le temps de contact avec la bile et d'augmenter l'efficacité de la neutralisation de la bile. Grépine avec protecteur. L'action coprotectrice des antioxydants naturels et des extraits de plantes est aussi nécessaire pour les intestins. Un comprimé 1 à 3 fois par jour avec un verre d'eau. Microflore utile, elle peut être alternée. Boire pendant un mois chaque produit, puis le suivant. Vous pouvez alterner tout au long de la journée. Pour le petit déjeuner, probiotique 11. Pour le déjeuner, coagulant. Pour le dîner, bifidophilu. En cas de cancer de l'intestin déjà survenu, la microflore bénéfique est le plus souvent absente. Il est impossible de guérir le cancer avec des aliments contenant des bactéries bénéfiques. Des mesures plus drastiques s'imposent. Mais la prévention du cancer du côlon est possible. Profitez de toutes les possibilités de récupération. Depuis plus de 50 ans, NSP met tout en œuvre pour que les gens du monde entier maintiennent et améliorent leur santé. Nous créons honnêtement. Chaque semaine, nous produisons des millions de gélules, de comprimés et d'autres produits. Nous savons qu'ils ont été honnêtement produits parce que nous l'avons fait nous-mêmes. Nous connaissons nos ingrédients. La qualité authentique commence par des ingrédients purs, solides et durables, et surtout, d'où ils viennent. Nous étudions les cultures, surveillons les pratiques de récolte, testons les méthodes de nettoyage et de traitement. Nos matières premières, même celles qui proviennent de fournisseurs fiables à long terme. NSP crée des produits de la plus haute qualité depuis 1972.